Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne 2. Nombre caché dans le grand carré 8. Nombre isolé et nu.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 Un groupe de nombres cachés dans le grand carré 3 7, 7 8, 8 9